la présentation parce qu'on a un gros problème technique au, au bureau avec des petits rongeurs qui ont mangé nos câbles de fibre. ça ne nous empêche pas de travailler et de mener toutes les missions que je vais vous décrire mais en revanche c'était plus facile pour moi d'assurer la présentation que pour ma collègue euh, donc maladie rare info service comme l'a mentionné le docteur achoula c'est une association qui a été euh, créée en 2001 par des associations de personnes malades et de proches, l'Alliance Maladies Rares, la FM Téléthon, Aurore 10, qui sont les membres fondateurs et qui sont toujours les associations qui, euh, qui administrent Maladies Rares Info Service. donc on est vraiment un service associatif euh, à l'origine, euh, financé euh, également comme l'a indiqué euh, euh, monsieur Achoula par le ministère de la Santé et la FM Téléthon. Ça fait 20 ans qu'on existe et donc on a pu développer une expertise dans le champ de l'information, de l'orientation et du soutien sur toutes les problématiques que rencontrent les personnes de maladies rares dans leur parcours de santé et de vie. Euh, donc la triple mission de Maladies rares infoservices, c'est vraiment informer, orienter et soutenir. On informe euh, bien entendu sur les maladies, les symptômes, les traitements. Euh, mais également sur euh, les prises en charge médicales, les prises en charge médico-sociales, les droits en tant que personne handicapée, par exemple. Euh, on a un très fort rôle d'orientation euh, vers tout ce qui est bien sûr les centres de référence et de compétences, mais les consultations euh, hospitalières en général, les associations. On oriente énormément vers des associations, vers des dispositifs médico-sociaux. Et on a un rôle de soutien en apportant. Euh, par différents biens en soutien à des personnes qui sont souvent en manque d'information, qui sont souvent isolées, avec parfois aussi la conséquence du handicap invisible dans leur vie. On le fait à travers différents outils que je vais vous présenter ensuite, euh, mais aussi en assurant une, une écoute et une réponse qui est toujours individuelle, personnalisée, empathique et anonyme. En revanche, nous ne sommes pas un service de soutien psychologique, et on n'est pas non plus un lieu de consultation, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de pronostic. Alors, comment mène-t-on ces trois missions hum, Concrètement, notre service d'information et de soutien est accessible à travers un numéro de téléphone qui est gratuit puisqu'il est inclus dans les forfaits de fixe et mobile. Euh, une ligne téléphonique qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h avec une pause sur l'heure du dé déjeuner où les personnes qui souhaitent avoir des informations ou bénéficier d'une écoute peuvent nous appeler euh, euh, pour, pour partager et, et, et rechercher des informations. On a également un formulaire sur notre site Internet pour les personnes qui préfèrent nous contacter par écrit, euh, parce qu'elles se sentent plus à l'aise avec l'écrit ou parce que nos horaires euh, ne leur correspondent pas. Et puis, on peut également être contacté via les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur euh, Twitter, Facebook et LinkedIn. Nous proposons également le forum maladies rares, en fait, ce n'est pas un forum, mais plus de 400 forums qui sont disponibles sur cette plateforme pour euh, témoigner et échanger. En général, ce sont des forums consacrés à une, une pathologie en particulier. Et nous avons au total plus de, près de 10 000 utilisateurs qui sont inscrits sur ce forum. Euh, un de ces avantages, euh, comparé à d'autres types de, de, de lieux de partage, comme par exemple les groupes Facebook, c'est qu'il est modéré par nos chargés d'écouter une information, qu'il y a une charte. Euh, qui régit son, son, son organisation, son fonctionnement et, et les postes qui y sont faits. Il y a également une forte protection des données personnelles. Enfin, nous proposons un site Internet avec euh, des informations de premier niveau et une orientation de premier niveau dans le champ des maladies rares et l'infographie animée euh, que vous connaissez peut-être déjà qui a été développée par maladies rares Service et les filières de santé maladies rares qui portent sur le parcours de santé et de vie des personnes qui sont concernées par les maladies rares. Donc pour mener toutes ces missions, nous avons une, une petite équipe. Au, au total, nous sommes six personnes, mais les, les, les trois personnes on va dire, qui comptent le plus sont les trois chargées d'écoute et d'information. Une médecin et euh, deux euh, scientifiques euh, au niveau de leur formation universitaire qui sont, lors de leur prise de poste, formés sur l'ensemble des acteurs maladies rares, sur la recherche d'informations médicales validées, sur les orientations sociales, et c'est très important qu'ils sont également formés à l'écoute. Et ensuite, tout au long de, de leur parcours, à, de, de leur travail à maladies rares Service, elles vont bénéficier d'une formation continue sur le plan médical, social et de l'écoute, afin de rester vraiment... Euh, le plus en prise avec l'actualité des maladies rares. Euh, il y a aussi un, un dispositif de supervision qui est assuré avec une psychologue clinicienne pour assurer euh, la qualité de l'écoute qui est proposée. Donc, nos chargés d'écoute des informations, elles répondent au téléphone, elles répondent aux mails et elles assurent aussi la modération des forums, ce qui leur permet vraiment d'être en prise avec les préoccupations euh, des malades au quotidien. Euh, une autre chose très importante à savoir à propos de notre service, c'est que euh, nous avons une démarche d'amélioration continue qui est en, en place depuis euh, 2009. Euh, nous avons la fierté de bénéficier depuis toutes ces années d'une certification qualité Afnor. Ça nous pousse vraiment à toujours nous améliorer et c'est récompensé par un fort taux de satisfaction de nos usagers, qui était de 94% en 2020. On travaille pour apporter toutes ces réponses euh, et ces orientations avec euh, un réseau euh, privilégié de partenaires. Donc, nous, nous sommes situés à Paris, rue Dido, sur la plateforme Maladies Rares, où nous partageons les locaux avec euh, l'Alliance Maladies Rares, Orphanet, Eurordis, euh, euh, une partie de l'AFM Téléthon et la Fondation Maladies Rares, Donc, euh, avec euh, notamment les deux, deux collègues qui vont intervenir euh, euh, tout à l'heure. Euh, nous, sommes aussi, évidemment, nous travaillons aussi en lien étroit avec euh, les, les autres acteurs de maladies rares comme les filières maladies rares, les plateformes d'expertise comme Plimara, les associations de malades. Euh, nous cherchons aussi toujours à améliorer nos services en travaillant avec nos homologues des autres euh, lignes d'écoute qui peuvent concerner des sujets bien différents que ceux des maladies rares. Je pense à toutes les lignes d'écoute euh, dans le champ de la violence faite aux femmes, de la violence contre les enfants. Voilà, toutes tous ces organisations sont des interlocuteurs précieux pour améliorer toujours nos services d'écoute et d'information, puisqu'ils mènent le même type de mission que nous. Et nous partageons aussi également avec nos homologues européens, euh, puisqu'on fait partie d'un réseau européen des lignes d'écoute dans le champ des maladies rares. Donc Après vous avoir fait une présentation un petit peu théorique de ce... Qu'on fait, je souhaitais vous donner un petit cas concret pour illustrer un peu ce qu'on peut apporter. C'est un, un, une situation qu'on a rencontrée en un, un appel qu'une qu de mes collègues a eu en, au mois de février. Euh, Madame X est atteinte de sclérodermie. Elle nous appelle parce qu'on lui a prescrit une capillaroscopie, mais on l'a orientée vers un, un service qui ne pratique plus cet examen. Donc elle est à la recherche d'une orientation pour. Euh, pour le faire, ça, c'est vraiment sa demande initiale. Une des valeurs ajoutées bah, de la façon dont on travaille, c'est de faire aussi euh, émerger euh, toutes les demandes euh, qui ne sont peut-être pas forcément formulées au début. Assez rapidement, on se rend compte que Mme X, elle est dans une situation euh, difficile, elle est isolée parce qu'elle est très inquiète et ça, ça, ça complique ses relations. Elle a des difficultés professionnelles euh, en lien avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec sa situation euh, de euh, personnel et, et de maladie et elle a un parcours médical qui peine à se mettre en place. Du coup, la réponse qu'on a pu lui apporter, c'est bien sûr une écoute, euh, une information spécifique sur l'examen qu'elle devait pratiquer qui est, avec une vidéo qui était disponible sur le site de la filière concernée par la scérodermie, euh, la liste euh, des centres experts pour qu'elle puisse trouver un lieu où réaliser son examen une web conférence qui pouvait l'intéresser sur le site de l'Association des sclérodermiques de France. Et aussi également une information euh, le plus personnalisée possible euh, en lien avec sa situation sur euh, les dispositifs d'accompagnement au travail. Quelques chiffres aussi pour vous rendre les choses un peu plus concrètes. Donc, euh, nos usagers sont principalement les malades et les proches. 61% des malades, les proches 32%. Euh, néanmoins, euh, nous sommes aussi à disposition des professionnels de santé et du secteur euh, médico-social ou de l'éducation nationale qui auraient besoin de s'informer sur les maladies rares. Donc, euh, Pour l'instant, ils représentent 4% de nos usagers, mais il est tout à fait possible pour eux de, de nous contacter. Qui nous contacte Est-ce que ce sont des personnes qui ont un diagnostic ou non Alors, dans 7 cas sur 10, les personnes qui nous contactent ont un diagnostic. Donc, on voit que le fait d'avoir un diagnostic n'épuise pas le besoin en information et en orientation. Et dans 3% des cas, les personnes sont plutôt en situation d'errance et d'impasse de diagnostic. Donc là, évidemment, c'est des réponses assez différentes qu'on va leur proposer. Et l'écoute va être particulièrement importante souvent lors de ces appels. Au niveau des, des, des groupes de pathologies pour lesquelles les personnes nous contactent, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces chiffres, mais vous pouvez voir que les maladies qui reviennent le plus souvent vont être les maladies neurologiques, les maladies auto-immunes et inflammatoires et les anomalies du développement. On a été contacté en, en 2020 pour 709 maladies différentes. Et il y avait seulement 13 de ces maladies qui représentaient à chaque fois plus de 2% des demandes. Donc, une très, très grande diversité de, de maladies, quelques-unes qui vont représenter, euh, 13 maladies qui vont représenter au total un quart des demandes, et tout le reste, c'est des maladies euh, pour lesquelles on a une demande, des demandes très ponctuelles. Donc, ça demande bien entendu euh, euh, une, une expertise euh, et des capacités de recherche et de s'approprier des, des nouvelles maladies importantes pour notre équipe. Donc, euh, vous l'avez sûrement un peu vu au travers de ce que j'ai pu vous indiquer, mais ce a, ce ce a, les principales demandes et, et les réponses qu'on peut apporter, ça va concerner l'information sur la maladie, l'information médicale, euh, tout ce qui est en lien avec le lien social donc le soutien, le, le, la demande d'être orienté vers une association, l'orientation vers notre forme en maladie rare. Euh, il y a également un quatrième champ qui est important, qui est l'accompagnement social et juridique. Et puisque je crois qu'il y a beaucoup d'associations qui, qui participent, euh, j'attire juste votre attention sur le fait que 9 ne, voilà, dans 9% des cas, les personnes vont venir spontanément avec une demande de, de mise en lien avec une association, mais nous, ça va être dans un quart des cas qu'on va, qu va les orienter vers, vers les associations. Encore quelques chiffres. Donc, euh, on, je, vous cite, je vous citais nos 400 forums. Donc, euh, il y en a un grand nombre qui vont concerner les anomali anomalies rares du développement. Euh, on a 116 forums ce sujet, avec des, souvent des pathologies ultra-rares. Il y en a aussi hein, euh, 49 forums euh, qui concernent les maladies neurologiques et musculaires. Puis, beaucoup d'autres pathologies sont, sont concernées, mais là, c'est les groupes de pathologies qui sont les plus représentés. Les groupes de pathologie avec les forums les plus actifs, ça va être celui des maladies auto et inflammatoires, en lien avec la, la prévalence souvent plus importante de ces maladies. Et il y a la possibilité pour les associations de, de participer à l'animation de notre forum. Je vois que j'ai fait une petite faute de frappe sur ma diapo. Donc, Elles peuvent participer à l'animation des forums, soit vraiment une animation avec une permanence assurée, par exemple tous les samedis matins, ou alors ça peut être simplement la présence d'un lien et, et d'un logo. Voilà pour la présentation, j'ai essayé d'être assez complète, mais je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous pourrez avoir en fin de session, en espérant oui. ne pas avoir été trop longue. Donc c'est parfait, on est, on est tout à fait dans les temps. Je pense que ce sera plus facile de gérer la question-réponse, les questions-réponses, et dans le chat, vous pouvez chacun poser des questions. On va revenir à votre présentation tout à l'heure. Et Pour rester donc dans les temps, un deuxième grand grand partenaire, c'est Alliance Maladies Rares, Elodie Crépieux, alors, l'Alliance Mal Maladies Rares a été créée avant encore le euh, euh, Maladies Rares service. Hein, c'est en 2000, en février 2000, donc largement aussi avant le premier plan Maladies Rares qui était en 2004. Donc, c'était un petit peu des précurseurs dans la structuration et de l'organisation des Maladies Rares en France, en commençant par des associations, et c'est plus de 200 associations, je pense. Madame Crépieux, je vous donne la parole. Alors, je suis comme Céline, j'essaye de retrouver mon support. Hop. Je vais retrouver tout de suite. Évidemment. Voilà. Hop. Ah oui, voilà, il fallait juste que Céline ferme, je pense. Alors, je vous montre juste un instant. Je suis désolée. Je suis comme Céline, de habituée habitué du zoom. Toujours un vrai. Tu <rire> es ouais. embarrassant, là, le démarrage. De Ça charge. Là, de présenter son diaporama, son diaporama, mais on commence à okay. parler. Mais c'est toujours, c'est bien parti. Super, c'est rassurant. Parfait. Voilà, magnifique. Euh, donc bah, déjà je vous remercie, c'est vrai que ça nous donne l'occasion de pouvoir échanger et, euh, et c'est toujours appréciable de pouvoir présenter un peu les actions de l'alliance qui on se rend compte sur le terrain n'est pas toujours malheureusement connu de toutes les associations et de tous les partenaires. Euh, donc moi je suis responsable des actions régionales de l'alliance, mais du coup je vais vous présenter un peu l'alliance de manière générale. Euh, à commencer par donc euh, l'alliance c'est avant tout le résultat d'un combat associatif de plusieurs années, donc 20 ans de combat. J'ai repris les trois dates clés, alors vous les connaissez sûrement, mais l'idée c'était de rappeler un peu l'émergence des, des maladies rares et le fait que c'était quand même un sujet relativement récent, euh, puisque la première fois qu'on en parle, c'est lors des états généraux de la santé en 1999. Donc c'est vraiment un sujet plutôt neuf euh, dans, dans, dans la santé. Euh, et puis la loi du 9 août 2004, qui va pour la première fois poser les maladies rares comme un sujet de, de priorité de santé publique nationale. Donc c'est vraiment cette loi qui va impulser une dynamique. Et cette loi, on la doit à quatre éléments incontournables, notamment une mobilisation très forte des associations, on a eu, en, en, dans les années 2000, une espèce d'effervescence autour des maladies rares, et c'est vraiment les associations avec les, les médecins, avec les professionnels de santé, etc., qui ont porté euh, ce sujet-là, qui ont permis cette impulsion, euh, cette impulsion majeure auprès des pouvoirs publics, et l'émergence de cette loi de 2004. Évidemment, une approche transversale, euh, parce que la lutte contre les maladies rares, c'est... Euh, beaucoup, de sujets, be beaucoup de, de sujets différents de la vie d'un malade. Donc on va devoir mettre autour de la table beaucoup de personnes différentes. Euh, et puis, alors pardonnez-moi, j'ai fait une bêtise. Vous voyez toujours la présentation correctement, vous Oui. D'accord, super. Donc c'est que pour moi le, la bêtise. Nickel. Donc, euh, une approche transversale et une co-construction euh, forte des différentes parties prenantes. Euh, on a évidemment souhaité, euh, depuis le début, construire ces politiques, euh, s'inscrire dans une démarche de co-construction, créer des synergies, des convergences, et c'est vraiment le mot d'ordre de l'Alliance. Trois plans nationaux à l'issue desquels euh, l'Alliance enfin, a, a notamment participé, je ne reviens pas là-dessus parce que les trois plans nationaux sont connus euh, de, de, de tous a priori. Euh, donc l'Alliance s'inscrit dans la plateforme « Maladies rares », donc Céline, on a dit aussi quelques mots. Euh, cette plateforme elle existe depuis 2001, elle réunit six entités dont trois sont présentes aujourd'hui, avec Aurore 10, Orphanet et l'AFM Téléthon en plus. Euh, J'ai envie de dire l'atout majeur de cette plateforme, c'est toujours cette notion de transversalité, c'est de pouvoir mettre plusieurs types de, de, de personnes sur, sur un même endroit. Donc à la fois des chercheurs, à la fois des, des médecins, à la fois des euh, associations de patients, une institution au niveau européen qui agit aussi au niveau international, qui est Aurore 10. Donc ça crée, ça contribue à ce, cette, cette réflexion globale et aux échanges au sein de la plateforme. L'alliance elle-même, comme le disait euh, M. Choula, a été créée le 24 février 2000, donc on a une vingtaine d'années d'existence, avec 40 premières associations. 20 ans plus tard, on a 240 associations membres. On est constitué par d'un conseil national, donc ils sont des élus, des élus bénévoles également, une équipe de 16 salariés, donc 8 sur le siège à Paris et 8 en Nouvelle-Aquitaine, j'y reviendrai, qui travaille essentiellement sur un projet qui s'appelle le projet « Compagnon Maladiera. Je, je, je préciserai un petit peu les, le, le, le projet un peu plus tard. Et plus de 40 bénévoles en région aujourd'hui. Donc là, moi, je suis responsable de ce réseau bénévole que j'anime euh, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc l'Alliance, les combats de l'Alliance. Euh, alors, quatre grands combats. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive du tout, mais c'est quatre axes prioritaires. Lutter contre l'errance diagnostique, c'est vraiment un sujet que nos associations nous font remonter depuis, euh, depuis de nombreuses années. L'Alliance avait, en 2016, organisé une, une petite enquête qui, Eradiac, hein, qui, qui est toujours qu'on euh, peut toujours trouver sur notre site, qui euh, concluait à euh, un quart des malades qui, qui connaissaient toujours une errance d'à peu près 4 ans, ce qui est énorme. Alors, parfois, on peut avoir bien plus, hein, ça peut aller à 5 ou 10 ans. On a encore des remontées en ce sens, malheureusement. Donc, c'est vraiment un des combats majeurs de l'Alliance. Et cette année, notamment en partenariat avec les différentes plateformes d'expertise, dont la plateforme de Lille, pour 2022, on va construire un projet de sensibilisation des professionnels de première ligne. Donc on entend par là professionnels médecins généralistes, ça touche aussi les paramédicaux, les pharmaciens, les personnels des de MDPH, un cercle assez large, mais toutes les personnes qui sont susceptibles à un moment donné de jouer un rôle dans l'orientation d'une personne atteinte d'une maladie rare. Donc c'est un sujet majeur. Les trois autres sujets qu'on aborde régulièrement au sein de l'Alliance et qui font partie des axes certainement qui seront abordés au, lors du quatrième plan, euh, peu de recherche, alors ça je laisserai, euh, je laisserai euh, ma, ma collègue de la Fondation Maladies Rares en parler, euh, mais effectivement euh, la recherche est un sujet majeur pour les maladies rares et qui est directement lié au manque de traitement. Aujourd'hui on a 95% d'errance thérapeutique sur les maladies rares, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être développé pour faciliter le suivi des patients, pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc c'est aussi un sujet sur lequel l'Alliance travaille, et fait notamment travail évidemment sur la base des remontées d'expérience de ces associations membres. Rupture de parcours et isolement, alors ça c'est ce que toutes les associations connaissent comme sujet aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet majeur, faire en sorte que les personnes sortent de leur isolement. L'Alliance a pour objectif d'aller aussi en région, je détaillerai un peu plus après, mais d'être un acteur de proximité justement pour favoriser l'accompagnement, donner de l'information au plus près des personnes qui n'ont pas forcément accès à ces informations et essayer autant que possible de, de, de travailler sur les, les, les, notamment les différences de prise en charge d'une région à l'autre, donc sensibiliser les administrations au niveau local pour que justement cette prise en charge puisse se faire de manière aussi, aussi optimale que possible d'une région à l'autre. Donc trois axes aussi au niveau de l'Alliance qui sont portés par notre plan stratégique sur cinq ans. Le premier axe est porter évidemment la voix des malades, des familles et de leurs associations. Donc trois objectifs qui sont de contribuer à faire de, de, des maladies rares une priorité nationale. Nous sommes un acteur parmi d'autres, mais l'idée c'est qu'on puisse vraiment contribuer à ça et porter la parole de nos associations. Créer des dynamiques et des convergences, c'est ce que j'expliquais en amont, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, l'ADN de l'Alliance, faire en sorte que les acteurs se rencontrent, discutent et faire émerger des, des, des idées et des, des orientations. Communiquer et interpeller pour la cause des maladies rares, c'est ce qu'on a fait avec les trois plans précédents aux côtés de bien d'autres acteurs, mais évidemment, c'est un des enjeux de l'Alliance de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, sensibiliser autour des maladies rares. Notamment, porter la voix des malades pour l'Alliance, ça passe par. Deux grands événements, euh, la Journée internationale des maladies rares, que l'Alliance euh, notamment a, a, a co-organisé sur, sur cette année 2020, organisera sur l'année 2022, où on va pro proposer des choses, proposer un projet, pour pouvoir justement sensibiliser le plus grand nombre autour de la problématique des maladies rares. Et puis la marche des maladies rares, alors l'affiche n'est pas à jour pour la bonne raison que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas été en mesure d'assurer cette marche qui en fait réunit à Paris euh, le temps d'une journée, tous les malades de France qui souhaitent venir et leurs associations et leurs familles pour porter la cause des maladies rares et être visibles sur l'espace public. Euh, cette marche elle a été annulée pour 1000 causes depuis de 3 ans, donc euh, malheureusement des causes en général assez, assez, assez tristes, euh, les attentats, les gilets jaunes, euh, cette année le Covid, donc rarement des événements extrêmement euh, agréables. Et on va essayer de la relancer cette année, en espérant que le Covid ne, ne joue pas un mauvais tour d'ici décembre prochain, euh, pour justement... Euh, avoir un moment festif autour des maladies rares, pouvoir avoir un moment de visibilité sur l'espace public. L'axe 2, renforcer l'empowerment des associations, puisque évidemment porter la parole des malades, c'est aussi renforcer les associations qui permettent aux malades de se structurer, de s'informer, d'être outillés pour être accompagnés après dans leur parcours de santé. Donc, on leur diffuse une information aussi technique que possible, aussi euh, de, de, de haut niveau autant que possible, pour qu'elles aient vraiment un, un panel d'informations suffisant pour pouvoir exercer au mieux auprès des malades. <coughs> Pardonnez-moi. Valoriser le savoir des associations et les accompagner au quotidien, c'est aussi capitaliser sur leur savoir, permettre un partage d'expérience et les former au quotidien, puisqu'évidemment euh, aider les associations, c'est aussi les outiller, c'est aussi leur donner les moyens de se construire et euh, d'exercer euh, après leurs compétences et de porter la voix des malades. Typiquement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans, dans les, les possibilités, euh, dans ce que propose le panel des outils que propose l'Alliance, on a des universités d'automne qui se tiennent toujours à la rentrée, euh, autour de thématiques diverses, mais qui permettent notamment aux associations euh, d'avoir de l'information et d'avoir de, de, de, de la compétence, des rencontres, des formations tout au long de l'année, notamment formation à l'écoute, comment prendre la parole en public, enfin, tout ce qui permet à une association de pouvoir se structurer et de pouvoir communiquer efficacement. Le congrès de l'Alliance, j'en profite pour dire que se tiendra ce vendredi 4 juin avec deux plénières et 13 ateliers auxquels vous pouvez encore vous inscrire sur le site internet de l'Alliance. Des fiches, des guides pratiques, un espace membre, voilà, beaucoup d'outils pour permettre aux associations de se structurer, de se développer et d'être efficaces dans, dans, dans leurs actions. Enfin, le dernier axe qui m'intéresse plus particulièrement euh, au titre des actions régionales, informer, former, contribuer sur le terrain à Contribuer à aider les personnes sur le terrain, donc ça veut dire informer et communiquer en région. J'y reviendrai mais on a des journées régionales en région qui permettent justement d'informer euh, les associations, les familles et les patients. Agir pour un meilleur accompagnement de proximité, on va essayer d'être en contact avec les interlocuteurs locaux justement pour que cet accompagnement puissent se faire du mieux possible et que les informations se diffusent le mieux possible soutenir et défendre les spécificités maladies rares et expérimenter en région. Je vais faire un petit focus parce que ça, ça parle notamment du projet Compagnons maladies rares en Nouvelle-Aquitaine, euh, qui est euh, un projet qu'on porte en, justement en Nouvelle-Aquitaine avec l'ARS, qui est financé par l'ARS, on a répondu à un appel à projet. On a sept compagnons maladies rares qui sont recrutés et formés par l'Alliance, donc qui sont aujourd'hui salariés de l'Alliance, qui sont considérés comme des patients experts, ils ont été formés à ça. C'est de la paire et danse, et donc ils vont accompagner ensuite euh, les malades qu'ils souhaitent, dans leur vie quotidienne. Ça peut être des suivis de court terme, de moyen terme, de long terme. Évidemment, l'accompagnement, à chaque fois, il est adapté à chaque besoin des patients. Ça peut être un accompagnement ponctuel comme quelque chose de beaucoup plus long. Ça peut être un soutien psychologique, une aide dans l'ensemble des actions qui sont amenées par le patient dans son parcours de soins, qui sont extrêmement complexes, on le sait tous. Euh, donc l'idée, c'est de rompre cet isolement, d'améliorer leur qualité de vie, de permettre aussi, la confiance, euh, parce que finalement, c'est un malade qui en est un autre. Euh, donc, c'est vraiment ce concept de euh, pouvoir euh, transmettre, partager de l'expérience et encourager évidemment les personnes à s'autonomiser. Le but n'est pas du tout de les euh, accompagner toute la vie, mais c'est vraiment d'avoir un processus aussi court que possible qui permette de leur redonner confiance et de les réarmer euh, dans leur parcours. Voilà pour les compagnons maladies rares, et rapidement, je, je pensais que j'avais une slide là-dessus, mais j'en profite, la journée régionale sur Lille pour les associations et les familles, je reviens sur la salle juste avant, se tiendra le 26 juin à Lille, donc c'est un samedi au Grand Palais, où l'idée c'est vraiment de réunir toutes les associations, les malades, les personnes isolées qui le souhaitent, pour discuter, pour vous donner de l'information, et euh, répondre évidemment à toutes les questions qui intéressent les patients et les associations. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout, à peu près dans le temps, je Et je serai évidemment à votre disposition pour répondre aux questions. Pour l'horizon de, de vos actions, très, très impressionnant. On reviendra sur, sur certains points. Euh, on va parler maintenant de la Fondation Maladie Rare avant de lancer les questions avec Anne-Sophie Iribarène. La Fondation Maladie Rare, elle a été créée un peu plus tardivement. C'est le deuxième plan Maladie Rare qui, qui, qui, qui a eu la volonté de lancer la Fondation, qui a été créée en 2012 aussi sous, sous l'impulsion de l'Alliance, euh, la FMI Téléthon, l'Inserm, la conférence des doyens, des THU, etc. Et des présidents euh, d'universités, j'ai participé à la naissance de la Fondation maladie maladies rares, j'étais très actif au sein de la Fondation euh, à ses débuts euh, dans, dans le conseil scientifique. Et c'était avec plaisir que j'ai euh, longtemps travaillé au sein de différents euh, comités, notamment autour des sciences médico-sociales. Et la Fondation a un rôle très important dans la recherche, c'est ce que vous allez nous dire, Mme Ribarenne, je crois. Je vous donne la parole. Merci. Euh, ben, merci de m'avoir conviée à cette réunion. Je vous présente les actions de la Fondation Maladies Est-ce que vous voyez ma présentation Parfait. Parfait. Donc, je suis Anne-Sophie Ribaren et je suis responsable régionale Nord-Ouest et référente e-santé au sein de la Fondation. Comme vous l'avez précisé, professeur Achula, la fondation est une fondation de coopération scientifique qui a été créée en 2012. Et notre mission, c'est vraiment une mission d'accompagnement et d'accélération de la recherche aux côtés des chercheurs, des cliniciens et des associations pour une recherche active et participative. Et nous avons été créés dans le cadre vraiment de, de cette démarche avec une volonté conjointe de cinq acteurs. Euh, très impliqués dans la recherche et la prise en charge des malades, euh, que ce soit la FNP et l'Alliance Maladies Rare pour la Voie des Malades, l'Inserm et la Conférence des Présidents de pour les acteurs de la recherche, mais aussi conjointement avec les présidents du CHU de France pour la voix des Acteurs du Soin. Donc nos missions et nos actions, c'est vraiment des actions euh, d'accompagnement et de soutien de la recherche pour l'ensemble des maladies rares, donc soutien, euh, soutien par euh, des financements via des, une politique d'appel à projet, une politique scientifique assez active d'appel à projet sur trois grandes thématiques. Élodie a, a souligné tout à l'heure euh, les enjeux euh, du diagnostic et de trouver de nouveaux traitements. Aujourd'hui, c'est une errance diagnostique euh, qui est euh, très longue, de plusieurs années pour euh, une majorité de malades et c'est aussi 95% des patients qui restent sans traitement spécifique. Donc les enjeux c'est de comprendre les maladies rares mais aussi de trouver de le nouveaux traitements mais aussi un troisième volet et vous l'avez souligné, le volet de sciences humaines et sociales et c'est un, un enjeu dans lequel la Fondation Maladies Rares s'est impliquée dès sa création en 2012 pour améliorer le parcours de vie des malades et des familles. Comment on travaille On travaille avec une équipe de 12 personnes dont le siège est à Paris plateforme maladira, mais avec un ancrage territorial très fort. Euh, je suis responsable régionale basée à Lille pour couvrir les, les régions ouest et nord-ouest, euh, et qui avec mes collègues, l'idée et l'objectif, c'est vraiment de collaborer sur le terrain avec les acteurs majeurs de la recherche, donc dans les laboratoires, dans les CHU, dans les centres de référence, mais aussi avec l'ensemble des acteurs qui sont euh, parties prenantes dans toutes ces phases et ces jalons très importants mais très longs euh, du développement de, de médicaments, que ce soit les acteurs de la valorisation, les financeurs, les experts aussi technologiques qui aident à, et qui participent à monter des projets collaboratifs pour euh, amener euh, des nouveaux traitements. C'est aussi une synergie et qui prend de plus en plus d'ampleur avec les acteurs associatifs qui sont extrêmement dynamiques euh, pour porter des sujets de recherche pour lancer des appels à projets et avec lesquels on travaille euh, en les aidant justement dans, à structurer la, leur démarche euh, de soutien à la recherche. C'est enfin euh, la fondation, euh, une mobilisation de la communauté sur euh, les enjeux scientifiques et, et euh, médicaux euh, puisque les, les, les problématiques et les défis euh, qui sont relevés par les maladies rares sont, sont des défis majeurs mais qui intéresse aussi à l'ensemble de la santé de demain. Donc avec un large écho, on propose des colloques scientifiques qui s'adressent à une communauté large, que ce soit des experts, mais aussi au plus grand public. On se mobilise aussi au niveau de causes, comme la cause solidaire de du l'ultra du monde Blanc, Et on essaye de travailler de plus en plus, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut des soutiens et des financements toujours plus importants en, en mode collaboratif, en travaillant avec des partenaires, que ce soit des partenaires privés qui s'intéressent à soutenir les innovations, ou euh, associatifs euh, au niveau français, mais aussi euh, au niveau maintenant euh, européen et international. Donc, les appels à projets, euh, vous voyez ici euh, les, les, les grandes missions qui les préfigurent aussi les euh, nos appels à projets pour euh, mieux décrypter, mieux comprendre les maladies rares et améliorer le quotidien des patients. Donc, Ce sont des financements euh, sur des appels à projets en biologie santé euh, pour aider au diagnostic, mieux comprendre et en particulier euh, les causes génétiques de la maladie. Dans les maladies rares, la recherche n'est jamais très loin du, du soin. Et, et, et Les acteurs avec qui euh, nous échangeons euh, ont souvent cette double casquette hein, de de chercheurs à la paillasse, et puis euh, il de, de médecins et de cliniciens en, en lien et en accompagnement de, de leurs patients. Et donc, euh, ces projets sont aussi des projets qui vont euh, euh, s'intéresser à euh, élucider les causes de la maladie, mais aussi les mécanismes. Quels sont les, les mécanismes physiopathologiques Quelles sont les cibles euh, qui pourraient être demain des nouvelles pistes thérapeutiques mais aussi quelles sont des pistes thérapeutiques qui sont utilisées dans d'autres pathologies, peut-être non rares, comme des cancers, et qui pourraient avoir une utilité euh, en repositionnement de traitement pour aller encore plus vite euh, pour des maladies rares, voire ultérieures. Et donc, euh, l'objectif étant de préparer le développement de nouveaux euh, médicaments. Un appel à projet aussi, euh, auquel on tient beaucoup et qui a été lancé dès 2012, euh, sur euh, euh, le quotidien des personnes euh, malades et de leurs familles, on appelle un projet qui traite des sciences humaines et sociales et des maladies rares. Les sciences humaines et sociales sont un champ de recherche extrêmement large. Ça va de la sociologie à la psychologie, à l'anthropologie, à l'éthique, voire à l'économie. L'objectif étant de mieux comprendre quelles sont les difficultés particulières liées aux maladies rares dans les parcours de soins et de vie des malades. Et pour ce faire, euh, ces projets euh, mettent autour euh, de, de, de chacun des projets une synergie de regards à la fois des chercheurs qui sont spécialisés dans ces démarches de sciences humaines et sociales, mais pour que ces recherches aient du sens et surtout et soient un impact fort des médecins et des associations de malades. Et c'est euh, ces trois regards qui permettent eh bien, de, de monter des, des projets de recherche, l'enjeu étant évidemment de mieux comprendre et puis euh, avec ces résultats euh, de proposer des actions, des actions concrètes pour rompre l'isolement social professionnel, mais aussi éducatif et les difficultés d'intégration pour les enfants et jusqu'aux adultes, pour les personnes touchées par les maladies rares. Au-delà de, de la recherche biomédicale, dans notre accompagnement terrain, c'est un accompagnement quotidien de fourmis que mènent les responsables régionaux de la Fondation, avec nos collègues et nos partenaires. Dans le cadre de notre mission, c'est d'aller vraiment à la rencontre des chercheurs, comme je l'ai précisé, pour trouver des profs de concept, des nouveaux projets qui pourraient bénéficier eh d'un financement, d'un accompagnement, d'une synergie avec d'autres collaborations. Parce que la recherche pour les maladies rares, c'est aussi la recherche de financement et c'est euh, l'intérêt en fait de cette démarche de pouvoir euh, sourcer, accompagner, valoriser des profs de concepts qui peuvent être extrêmement larges et qui euh, peuvent avoir des résultats extrêmement pertinents mais faute de financement et eh bien euh, ne vont pas jusqu'à aux opportunités et aux potentialités qu'elles pourraient avoir. Et donc ce sont des échanges quotidiens avec les, les, les chercheurs mais aussi avec les associations de malades qui s'intéressent euh, beaucoup à, à, à des projets de recherche euh, qui peuvent être euh, très euh, très ambitieux euh, pour euh, mener et soutenir euh, ces projets. Mon résultat, depuis 2012, c'est près de 400 projets de recherche qui sont financés euh, dans le cadre d'appels à projets de recherche et d'accompagnement terrain. C'est plus euh, de 100 nouveaux gènes identifiés qui ont participé à améliorer euh, le diagnostic, mais c'est aussi euh, euh, des acteurs euh, scientifiques, mais associatifs, et en particulier qui sont pleinement impliqués dans les projets de recherche en sens humaine et sociales. Et c'est une valorisation euh, euh, qui nous tient à cœur euh, pour une reconnaissance, euh, notamment via les publications euh, scientifiques et les congrès, mais aussi une reconnaissance via des actions concrètes qui, qui débouchent à, à des actions euh, euh, vraiment euh, euh, très pratico-pratiques euh, pour, pour les malades et leurs familles. Au niveau européen, la Fondation est partenaire euh, du programme de l'EJPRD, l'European Young Programme and Realizations. Un des, des, des aspects de cette... Euh, je vais une petite Ce sont euh, un réseau euh, d'experts, plus de 130... Euh, euh, institutions qui permettent de fédérer, d'animer, d'amplifier la recherche et l'innovation dans les maladies rares. Nous nous occupons d'un certain nombre d'actions. Euh, je voulais vous mettre aujourd'hui euh, euh, l'accent sur une, les actions euh, nous sommes, euh, que nous pilotons, les actions de, de formation qui sont dédiées euh, à tous les acteurs impliqués dans les maladies rares avec une, euh, la création d'une série de mots qui est le premier est aujourd'hui lancé. Je vous invite à à le regarder. Il est destiné à la fois pour les professionnels de santé, les chercheurs, mais aussi euh, les, les personnes euh, du monde associatif, les familles, qui s'intéressent à comprendre eh bien euh, euh, tous ces démarches de diagnostic, pourquoi c'est difficile de poser un diagnostic, quels sont les, les nouveaux outils aujourd'hui qui sont à la disposition euh, euh, des soignants, comment se passe euh, et bien euh, toute une étape de démarche diagnostique en particulier euh, en génétique et donc c'est une série euh, de MOOC qui va balayer euh, tous euh, les aspects euh, et en tout cas les, les aspects importants euh, de cette euh, de, de ces phases de, de recherche et de développement mais avec euh, des applicatifs euh, très importants dans la prise en charge donc aussi bien au niveau de la recherche mais aussi des thérapies euh, euh, personnalisées et de la médecine de précision, euh, comment on monte un, un essai clinique et pourquoi les, les maladies rares aussi ont des spécificités en termes méthodologiques. Et puis évidemment, euh, les aspects éthiques, euh, les données qui sont clés pour à faire avancer la recherche mais qui ne peuvent pas être utilisées et traitées euh, sans un cadre et une dimension éthique euh, très, très importante. Une nouvelle mission aussi que, que nous avons montée depuis deux ans et euh, que je pilote, c'est une mission de soutien aux nouvelles innovations. Euh, la recherche dans les maladies rares est extrêmement dynamique. Elle concerne la biologie, la santé, euh, via, euh, via de la recherche euh, classique, mais aussi euh, de la recherche euh, pluridisciplinaire avec de la technologie. Et c'est pour cette raison que nous avons euh, voulu aider à l'émergence des projets e-santé euh, e et maladies rares qui soient porté par et pour les acteurs vraiment de terrain, de l'écosystème. Ce ne sont pas des projets de recherche, mais ce sont des projets concrets qui sont portés par les acteurs. Et ces ateliers vous permettent de vous accompagner, de vous aider dans vos premiers pas. Vous avez une idée numérique, par exemple d'application, d'outils immersifs pour réel. vous aider dans une formation, voire dans une une démarche de, de, de soutien à votre, à votre prise en charge. Euh, vous, avez, euh, vous souhaitez euh, eh bien, mettre en place un, un projet euh, d'aide au diagnostic basé sur l'intelligence artificielle eh bien, pour vous aider euh, dans, dans l'amorçage des projets e-santé et dans l'amorçage des projets maladies rares avec euh, voilà, ce, cette dimension e-santé. Et pour euh, s'attaquer aux grands défis, hein, que sont l'errance diagnostique et les inégalités dans le parcours de soins, ces ateliers euh, ont été créés justement pour que ces acteurs puissent et rencontrer eh bien, euh, euh, des acteurs euh, de la e santé, que ce soit euh, des acteurs euh, spécialisés euh, en technologie, mais aussi, euh, et c'est euh, euh, ce qui est important, mais aussi difficile que dans ces projets euh, pluridisciplinaires, euh, des euh, professionnels euh, du management de projet, du financement, de la co-construction, euh, puisque ce sont des projets qui sont multi-acteurs et qui euh, demandent des regards et des compétences euh, diverses. Et donc ces ateliers vous permettent eh bien, euh, de construire une feuille de route, de vous aider à l'émergence, euh, de voir vraiment euh, toutes les, les phases et les jalons euh, qui vont vous... Permettre de dimensionner et de co-construire notre projet. Euh, voilà, aujourd'hui, depuis 2019, c'est 10 projets lauréats qui sont accompagnés et plus de 40 experts euh, eh bien, nationaux reconnus euh, en e-santé qui sont mobilisés. Euh, pour le temps d'une journée et un peu plus aussi, le temps de l'accompagnement euh, pour des projets à impact de fort dans les maladies rares. Donc vous voyez, la première session a eu lieu en, en, en présentiel au sein de l'incubateur Paris Biotech Santé. Nous voulions faire la deuxième session à, à Lille. Et voilà, du fait de la situation sanitaire, nous sommes passés sur des sessions digitales pour, pour mener à bien ces, ces projets. Je vous invite à regarder si vous êtes intéressé le replay, la présentation de, de toute cette démarche, de soutien à ces nouvelles innovations. Et puis un exemple concret, avec des projets lauréats du CHU de Lille, euh, vous voyez euh, des projets qui sont en cours aujourd'hui euh, de co-construction, euh, des projets émergents qui traitent euh, euh, sur des sujets euh, variés, mais avec des outils euh, d'application mobile, euh de soutien euh, aux familles qui accompagnent leurs enfants atteints de maladies rares, ou des nouveaux modèles de e-consultation, de, de télémédecine, pour aider à, à, à mener l'expertise euh, auprès de tous les patients, même ceux qui sont éloignés des centres experts, en particulier euh, dans les consultations qui, sont, qui restent complexes euh, des maladies génétiques. Et voilà, une slide pour finir, pour vous donner un petit peu les, les actualités. On a notre appel à projet en sciences humaines et sociales qui est en cours. Euh, les ateliers de co-design vont être... Euh, euh, bientôt lancé sur les appels à candidature. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à, à nous contacter pour une session qui se fera en ligne en fin d'année. Et puis les, les profs de concept aussi sont accompagnés avec euh, des sessions qui permettent vraiment des rencontres avec nos partenaires industriels. La prochaine aura lieu en 2021. Et si vous souhaitez accéder euh, à la formation euh, du MOOC avec le premier volet sur le diagnostic, eh bien, je vous invite à, à regarder euh, gratuitement sur la plateforme YouTube. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, euh, Madame Beren, très clair. Euh, et puis, euh, chapeau, chapeau à toutes les actions que vous menez et l'argent que vous apportez pour, pour la recherche en France dans différents domaines. On a une dizaine de minutes de discussion. En, en, en approche, on vous rapproche pour parler de nuit du chat. Parce que je vais oh. <rire> Ça. Ça. Ça. Ça. Ça, non, ça si nous avons ça. des questions, je regarde. Je n'ai pas de Merci pour votre présentation. C'est plutôt des remarques que des questions. À ce moment-là, je vais lancer, lancer la discussion et lancer le bal. Je vais dans l'ordre. Madame Simoulin, euh, donc vous avez un numéro de téléphone à disposition donc des patients. Combien d'appels de, de, de, vous avez au quotidien pour avoir un ordre d'idée de, de, du service que vous offrez aux patients maladies rares, Parce qu'ils ont 3 millions quand même en France. Tout à fait. Alors, euh, le, le nombre de sollicitations qu'on reçoit euh, par an, euh, globalement, hein, que ce soit par mail ou par téléphone, n'est pas aussi élevé que ça. Et... et... Nous ne serions d'ailleurs pas en capacité de répondre à la sollicitation de, de 3 millions de personnes actuellement, je ne vous cache pas. Donc, c'est de l'ordre de 5000 sollicitations par an, avec euh, au niveau des appels, c'est quand même la, la majorité hein, de, des, des demandes qu'on reçoit, ça va être par le biais du téléphone. Euh, si je ne vous dis pas de bêtises, ça devait être de l'ordre de 2 600 appels euh, l'année dernière. Euh, selon les jours, ça peut varier. Euh, ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'appels par jour, euh, un peu moins de 10 euh, des journées calmes. Euh, ça varie un peu selon les jours de la semaine. Évidemment, le lundi, les gens ont trouvé euh, nos coordonnées euh, euh, pendant le week-end et vont euh, spontanément plus souvent nous appeler ce jour-là. Euh, ça dépend aussi d'actualité. Évidemment, là, en début d'année, on a été beaucoup sollicité. Euh, pour répondre à des questions euh, sur euh, la vaccination contre le COVID-19. Euh, ça générait beaucoup d'appels avec des réponses souvent relativement courtes euh, qui permettaient d'accueillir beaucoup d'appels. Notre, euh, notre enjeu, c'est de réussir à, à maintenir une bonne écoute donc en, en, en permettant aussi des appels longs, tout en, tout en gardant une bonne accessibilité de la ligne. On, on a un beau taux de réponse dans l'ensemble, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, euh, en cas de difficulté passagère pour nous joindre, il y a toujours la possibilité de nous appeler, euh, de nous contacter via notre euh, formulaire web. Et là, on a un délai de réponse qui est environ d'un jour. Donc, euh, un, un, un jour ouvré, voilà. évidemment, si on nous envoie un mail le vendredi, ce sera un petit peu plus long, mais on essaie vraiment de répondre dans des délais euh, très rapide puisqu'on sait que le parcours des personnes est déjà fortement marqué par l'attente, donc on veille à ne pas rajouter dans la mesure du possible à cette attente. J'ai bien noté l'accompagnement social et juridique que vous pouvez apporter, de bien, bien très très apprécié l'infographie animée du parcours de santé, et je dois dire que nous avons mis un lien à partir de notre site de la filière des maladies auto-immunes auto-inflammatoires, c'est vraiment une aide extrêmement intéressante et importante pour les patients. Euh, question pour Alliance, euh, Madame Crépieux, je vois qu'il y a une question qui s'affichait. Euh, L'association CED, comment faire pour euh, vous rejoindre et intégrer Alliance quand on est une association CED qui est maintenant reconnue association maladie rare, euh, le CED qui a son PNDS et qui ouais. est intégré dans une filière, comment faire pour vous rejoindre alors là, on a, on a une démarche hein, qui est assez simple, qui, qui se fait en ligne. Alors, je ne sais pas si, si Delphine, je vois, je vois que c'est Delphine qui écrit, que je ne connais pas, mais que je me permets d'appeler Delphine. Euh, on a une procédure en ligne où c'est effectivement Marc au sein de notre association Marc Spunk qui se charge de ces euh, dossiers de candidature. Donc, il faut remplir un petit dossier en ligne. Euh, une des choses que je peux quand même vous préciser, parce que je, je vois vous préciser association nationale référente, euh, à l'Alliance, on a euh, souvent une association qui va adhérer au niveau national avec une représentation nationale, ça c'est un, un des critères hein, de, de, de, pour pouvoir être adhérent chez nous, et si on a déjà une association qui est membre pour une pathologie, on va plutôt inviter les deux associations à se parler et à se rapprocher, euh, pour éviter justement, euh, quelque part, le mortellement... Euh, du tissu associatif, alors ça ne veut pas dire du tout qu'on peut comprendre que des associations n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais je dis ça parce que par exemple sur le CED, je sais que l'AFSED est membre de, de l'Alliance Maladies Rares, donc voilà, peut y avoir un sujet là-dessus, je ne pas plus loin parce que je, je ne gère pas les <rire> dossiers d'adhésion, mais euh, ça, ça peut être un des, des sujets qui fait que pour l'instant votre dossier n'aboutit pas. Euh, je ne sais pas si on... Voilà, voilà pour là. Je ne sais pas si ma réponse est complète, mais... Très très bien, non, non, c'est très clair. Vous menez beaucoup, beaucoup d'actions et je dois dire que c'est assez remarquable sur le territoire national. Les partenariats avec les filières, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les actions que vous avez avec les 23 filières de santé alors oui, tout à fait. On a quelqu'un au sein de l'équipe, Hélène Thiolet, qui est une nouvelle recrue, qui est là pour faciliter les relations entre nos associations, les centres de référence et les filières. Euh, donc, on a des associations qui sont membres des gouvernances des filières et on a ce qu'on appelle, nous, un groupe interfilière qui permet justement à ces associations, euh, bah, quelque part, de pouvoir échanger aussi sur ce qui se passe dans leur filière, d'assurer cette transversalité, de pouvoir communiquer sur les enjeux des filières euh, et quelque part aussi de monter en professionnalisation, parce que l'idée c'est aussi qu'elle puisse être efficace dans les comités euh, de, de direction des différentes filières. Donc on, on les forme là-dessus et on, justement on les, invite à, on les invite à échanger. Donc nos contacts au niveau associatif, c'est plutôt ça, c'est pouvoir favoriser la participation, la bonne participation des associations au sein des filières. Et puis après, par ailleurs, on a effectivement des interactions avec les filières sur plein d'autres sujets, ça peut être justement quand on va monter ce, ce, ce processus, de, cet événement de sensibilisation des médecins. Euh, notamment, on avait travaillé avec une des filières qui était représentée par le professeur Jondot. Euh, on a des contacts réguliers au niveau des plateformes d'expertise également. Donc, c'est des, voilà, des contacts qu'on entretient euh, au fur et à mesure et on essaye de répondre le plus possible aux sollicitations et d'être présent sur notamment l'aspect euh, associatif et de pouvoir les aider euh, à mieux s'investir au sein des différentes filières. Alors, j'ai été euh, surpris, interpellé parce que je ne connaissais pas cette action. Euh, le patient expert, alors, qui peut accompagner ponctuellement un patient, euh, enfin, rompre l'isolement, euh, un, un malade qui vient euh, dans, dans le cadre, qui, qui, qui est donc issu d'une association et qui, euh, qui, qui est présente au sein de l'Alliance. Un patient vient vous voir en disant, je veux être patient expert. C'est quoi le, le, le, la filière pour qu'il devienne patient expert quel, quel est le cahier des charges alors, sur, sur, là, vous parlez des compagnons maladies rares Oui. Alors, effectivement, là, là pour moi, vous, vous, vous me posez une colle dans le détail, parce que ah, effectivement oui. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est très bien. C'est euh, intéressant, donc, que, et je pense que certains patients peuvent se dire, moi, j'aimerais bien. Complètement. Alors, il y, y a un sujet qui est qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment un projet pilote et expérimental. Donc, euh, concrètement, pour ne pas, euh, ne pas créer de... de... De déception. Quelqu'un qui taperait à la porte demain justement et qui nous demanderait, euh, qui demanderait cela, on, on serait pas en mesure pour l'instant d'y répondre parce qu'il faudrait pour cela que le projet soit, soit généralisé au niveau national, euh, ce qui n'est pas encore forcément gagné, euh, soit qu'on puisse euh, dupliquer le modèle peut-être d'une manière un peu différente. Mais aujourd'hui c'est vraiment un projet à titre expérimental. Donc on est justement en train d'en tirer un peu les, les conclusions puisque l'échéance c'est euh, fin 2021, début 2022. Donc, on va, on va en tirer les conséquences avec, avec l'ARS pour voir comment on donne une suite à ce projet-là. Et après, sur la, force, la formation elle-même, bah, là, pour le coup, c'est moi qui suis en peine pour vous répondre, parce que j'avoue, euh, étant depuis un peu plus d'un an à l'Alliance, que je, je ne sais pas quel a été le détail de la formation des personnes qui ont été recrutées il y a maintenant 4-5 ans. Euh, mais on a un responsable, Clément Pignonguet, au sein de l'association, qui pourra tout à fait répondre à cette question, si jamais il y avait des sollicitations ou des questionnements de la part des, des patients qui souhaiteraient justement s'engager sur une formation patient expert Donc, pour eux. N'hésitez pas à me contacter et je rerouterai vers Clément Pimongué sur cette question. Merci. Madame Gribarène, un petit peu, quelques questions rapides sur la, sur la fondation. Euh, alors, le petit groupe POC, est-ce que vous avez en tête un, un petit exemple de médicament qui a pu émerger de, de ce groupe et que, que vous avez accompagné à partir d'une proof of concept et qui est maintenant peut-être en, en phase 1 ou 2 de développement Vous avez un exemple où, en tête ou alors euh, oui euh, alors je peux vous proposer j'essaie <rire> <rire> de trouver quelque chose de euh, alors un, un qui est, est euh, actuel en fait. un, un exemple liloin euh, d'un projet euh, de recherche que, qui a été euh, lauréat à la fondation maladira la première étape pour euh, accompagner les, les pop c'est de pouvoir euh, les détecter de pouvoir et eh bien euh, Détecter les chercheurs qui ne sont pas forcément euh, sur une, une majeure euh, dans leur laboratoire et qui travaillent sur d'autres sujets ici. Et donc, euh, c'est le projet du docteur Fabrice Lejeune à l'IBL. C'est un projet qui a été lauréat dans le cadre de l'appel à projet Criblage. Euh, Fabrice Lejeune a, a découvert avec son équipe, et eh bien, euh, en, en criblant un certain nombre de molécules, il cherchait à identifier une petite molécule euh, qui pouvait avoir une action euh, très spécifique euh, pour, cor pour corriger pour euh, corriger des mutations euh, particulières euh, et il l'a trouvé et il s'avère que c'était une molécule euh, très particulière parce que c'était une molécule issue euh, et bien d'un champignon extrêmement commun euh, et donc c'est c'est une, une histoire aussi euh, qui est intéressante puisque c'est une molécule qui avait euh, d'autres propriétés et grâce à, à à ce travail expérimental, un, un petit peu de voilà, d'abord de, de, de, de, de poser une hypothèse scientifique, de tester, et eh bien il a testé dans des modèles de souris la molécule en question. Il a vu des résultats très intéressants. Il a testé en, en collaboration. Euh, avec euh, des associations de malades et des experts cliniciens euh, sur des cellules de, de patients, puisque ce sont euh, des, euh, des molécules qui peuvent traiter, des euh, corriger des mutations euh, dans des maladies génétiques comme la mycolicidose. Et aujourd'hui, Fabrice Lejeune a décidé euh, de passer le pas de l'entrepreneuriat pour mener plus loin et accompagner la valorisation en créant sa start-up. Donc euh, je pense que c'est une, une belle histoire parce que ça part vraiment de, de la recherche fondamentale et aujourd'hui on, on sent les prémices, euh, on croise les doigts euh, peut-être euh, d'une future stratégie thérapeutique qui serait intéressante pour nous. monde. Une question sur les MOOC. Alors je, je savais que, que la Fondation était travaillée sur un cours en ligne, il y a des questions, on avait travaillé ensemble sur un diplôme interuniversitaire avec un label universitaire. Euh, les filières, d'ailleurs, ont créé, ont, ont continué un petit peu votre action initiale des diplômes interuniversitaires. Nous avons créé un nouveau diplôme interuniversitaire sur les, les, les méthodes de développement des essais thérapeutiques dans les maladies rares. Et je pense que là, il y a peut-être un partenariat à avoir avec les filières concernant vos MOOC, parce qu'il y a un, un, un chevauchement sur certaines, certains cours qui vont être enseignés et peut-être là vous êtes en train de produire des outils qui peuvent nous être utiles. Donc je pense que ce serait bien qu'on puisse se rencontrer et discuter de ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez combien de MOOCs actuellement qui sont déjà en ligne Alors, euh, il y a le premier MOOC sur le diagnostic qui est, qui est en ligne, les autres sont en cours de production, de réflexion, c'est vraiment un travail collaboratif avec euh, de nombreux partenaires, et c'est évidemment un travail euh, de collaboration qui est ouvert à, à, à, aux experts euh, français, mais aussi au niveau européen. Euh, L'ensemble des ERN, euh, donc les, les réseaux au niveau européen, euh, sont, euh, sont impliqués dans, dans, ces, euh, dans, le, voilà, dans les contenus, et euh, très volontiers, pour pouvoir discuter ensemble sur les, les prochains mots qui sont en cours de réflexion ou de rédaction, et donc pour, pour apporter de la synergie et ne pas apporter de la redondance, au contraire, par oui. quelque chose de, de pertinent pour toute la communauté. Tout à fait, bien sûr, on va jouer le rôle de relais de, de ce que vous faites, c'est évident, c'est sûr, c'est très complémentaire. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette belle discussion. Euh, je pense que sur le terrain national, vous êtes trois structures euh, qui sont incontournables et particulièrement complémentaires, et on l'a vu ce soir. Euh, D'un côté, euh, plutôt les patients, de l'autre côté, plutôt les associations, euh, enfin plutôt la recherche. Et donc, je, je trouve que vous êtes là une très, très belle complémentarité. Chacun a su trouver sa place et a su se rendre indispensable maintenant dans les maladies rares. Et bravo, bravo pour ça. Il manquait peut-être que Orphanet, qui est aussi complémentaire encore sur le terrain des maladies rares et, et par rapport à ce que vous faites. Et, et je sais que vous travaillez aussi en lien étroit avec Orphanet. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés ce soir sur ce petit webinaire. Et donc, euh, on va évidemment le mettre en ligne sur notre plateforme Clémara et ce sera à disposition de tous nos centres de référence et de compétences parce que tous, évidemment, coordonnateurs ou membres, ne sont pas au courant de tout ce que vous faites sur le terrain au quotidien. Et merci pour ça et continuez surtout. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Très à bon invitation. Invitation. merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Merci, au, revoir. au revoir. Bonne soirée. Mmh.